Euh, oui, Louis, on a besoin de l'extérieur. Mais on n'a pas besoin de se mettre en victime par rapport aux autres. Et de, et de penser que... Et en fait, d'alimenter cette croyance que les autres définissent ma vie. Que les autres définissent les règles. Les autres peuvent définir les règles, mais qui les accepte Mettons que je trace un cercle autour de toi, et je t'ordonne, tu ne dépasses pas cette ligne. C'est effectivement moi qui crée la règle, mais c'est toi qui la respecte ou ne la respectes pas. Et tout l'enjeu en fait, de travailler sur soi, tout l'enjeu du développement personnel, de la spiritualité, c'est de s'apercevoir que les limites qu'on nous avait mises, qu'on avait acceptées, peuvent être remodelées. Tu peux effacer la ligne, euh, tu peux la changer de forme, tu peux la ratissière, tu peux l'agrandir tu peux l'effacer totalement. Et en plus, tu peux recréer tes propres limites. C'est pour ça que je te parlais de limites tout à l'heure, et que je vous parlais de limites de manière générale, c'est que poser des limites est sain. Mais c'est juste, est-ce que la limite est bonne pour moi Est-ce que la limite euh, vient de moi Est-ce que c'est vraiment mon désir d'avoir cette limite-là Ou est-ce que c'est euh, l'éducation des parents Ou l'éducation de l'école parce que j'ai vécu cette expérience à l'âge de 8 ans et demi, et j'ai été traumatisé, donc du coup, je ne fais plus confiance aux autres. Et donc, je ne suis plus capable de m'ouvrir à l'amour. Enfin, voilà, il y a plein de... Il de... y a plein de conséquences après. Mais pour moi, le truc fondamental, c'est qu'on a des limites, et on a la croyance qu'on ne peut pas les changer, parce qu'on la... est dans une société qui qui fiche tout, donc on fiche aussi les limites. Et, deuxième croyance, on pense que c'est les autres qui nous les imposent. Oui, mais c'est parce qu'on les accepte. Donc, qui a le pouvoir Qui a la clé du bonheur Qui a la clé de la réussite, si ce n'est nous On peut changer les limites. On peut tout changer de soi, parce qu'on se, se recrée à partir de rien, à chaque instant. Et voilà voilà le, le, le, le message pour tout le monde, moi y compris. Hein. C'est vraiment ce que je ressens, ce que, ce que je dis, ce que je, je, je le ressens en fond, moi. Je me crée à chaque instant. Pourquoi Parce que ma nature n'est pas définissable. Rien n'est défini. Rien. Même les, nos comportements, même nos, nos, nos idéaux, les plus chères les plus intimes ne me définissent pas rien ne me définit parce que je suis un, un, une conscience sans forme sans couleur, sans taille, sans limite qui s'expérimente à travers un corps physique à travers plusieurs corps et à travers le corps physique qui est cette conscience illimitée qui a, mais qui a été extrêmement euh, bah, limitée, réduite et qui vit des choses mais il ne faut pas oublier d'où l'on vient et surtout qu'est-ce qu'on est vraiment et on est cette conscience notre nature est indéfinissable notre nature est joie intemporelle et j'aime bien transmettre ce message parce que c'est pour moi le message le plus essentiel c'est le message le plus simple de dire que je suis conscience illimitée qui s'expérimente présentement, qui se crée et se recrée à chaque instant. Donc ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours, quand on est devant le boulanger, quand on est au travail, devant son boss, ou quand on est devant un client, que rien de ce que je pense être vrai de moi n'est vrai. Je peux me recréer à chaque instant les limites que j'ai de ma personnalité ce ne sont pas des limites, ce sont juste des traits que j'ai tracés sur le sol et que je me suis auto-mis la règle, je ne dois pas les dépasser, la dépasser. Tu peux l'effacer la règle. On peut tout effacer et on peut tout recréer.